opposition forte, il y a eu des recours, hein. euh, il y a même des gens qui ont fait, euh, ont... il y a une personne qui est, qui est dans un immeuble qui est en face de, de l'opération qu'on réalisait, qui a dit oh non mais faut, il, faut pas, il faut vendre parce qu'en fait on va perdre complètement la valeur de notre bien. Quoi. Donc, on voit des situations euh, qui sont euh, aussi aberrantes. Hein.